Bonjour la communauté, bon, on continue avec notre site. Le site que nous sommes en train de créer, c'est celui-ci. Voilà, c'est le design qu'on est en train d'exécuter. De Donc actuellement, on a fait quoi On a fait tout ça. D'accord, on a fait tout ça. Et ça, ça représente quoi Ça représente cette fonctionnalité-là que je vous ai expliqué. Ok. Maintenant, on va créer cette partie. On y va et on va essayer d'aller un peu plus vite aujourd'hui. Alors pour ce faire, on a ici... On va juste rajouter une bannière ou un panneau. C'est la même chose. Je vais juste regarder le, bon, le fond, la couleur de fond. Celui-ci, il est où Il est où Il est où c'est de voir, ok. C'est celui-là, c'est celui-ci. Donc, là, si je prends la couleur, je vais aller dessus. C'est assez à, à, à copier. Est-ce qu'on a une nouvelle bannière? Allez, regardez si on a une nouvelle bannière. Bingo, une nouvelle bannière, on va augmenter un peu la taille. Taille, on descend un peu. c'est La couleur de la bannière. CTRL V, -c, C A On va virer ça. On on le transforme en même temps. Il y a un titre au dessus, j'imagine. Donc c'est meilleur. On va aller voir le commitment. We got a, pa a package for you. Donc quel que soit, on va traduire notre façon. Bon, c'est pas une traduction parce que je, je veux dire est différent. Alors on va dire quel que soit votre besoin, pas votre engagement mais votre besoin. Quel que soit, que, je pense que c'est ça. Quel que soit votre besoin nous avons une offre ou une formule une formule ou ou quelque chose du peu importe je vais regarder on va mettre ça on va mettre ça incliné un, un. un on sent pour ça on va regarder un peu on descend ça un peu comme ça nickel on met un peu d'espace ici on a air. et on va aller chercher les petites boîtes là les petites boîtes là ok qu ce qu'on va faire nous on va créer on va ramener une boîte On ramène une boîte qui est ça, qui est ici, par exemple, oh, je vais prendre ça, ne casse pas la tête. Pour une boîte comme celle-ci, au lieu de la laisser comme ça, on va aller dessus, on va mettre une image sur la boîte. On va mettre une image sur la boîte et quand je regarde au niveau des images, est-ce que j'ai quelque chose J'ai ça. Donc, je peux prendre par exemple ici. Et l'image transparent Oh, je pense qu'ils sont en train de, de faire des mises à jour. Ça va être embêtant ça. Ça va être embêtant. Ils sont en train de faire des mises à jour, donc hop. Euh... Oh, oh, oh, oh, oh, c'est pas, pas vrai, Ça tombe que ils sont en train de faire des mises à jour, donc euh... là, c'est pas pas ça doit pas être comme ça en fait ça doit pas être comme ça et euh, les modifications que je fais ne sont pas prises en compte je vais faire autre chose je vais prendre une autre boîte pour voir si on le voit mieux ou pas alors si on prend ça et on va dessus changer d'image Ah c'est bizarre celui là ça revenu ou attendez ouais ça doit être comme ça ouais super celui là euh, je descends spot Je pense ça, ça doit marcher celui-là non là. Super. Bon maintenant est-ce que ça répond comme je le souhaite euh... Ok. Pour le moment, on va dire c'est pas mal. D'accord. J'ai créé l'image parce que s'il faut créer ça ici, c'est-à-dire prendre une boîte, rajouter une autre boîte dessus, etc. Et des photos. C'est bien beau, mais euh, après euh, sur la version mobile ça va pas rendre pareil déjà pour commencer. Et euh, l'autre chose c'est que euh, ça va être un peu lourd, d'accord. Donc euh, j'ai préféré faire ça comme ça. Donc j'ai créé, j'ai récupéré juste l'image hein, que j'ai rajouté dessus. Donc celui-ci là, le Tesla, je trouve que c'est un peu trop grand, trop grand. On va réduire, on va réduire, je euh, Bon, allez, on va laisser comme ça de toute façon. On... on laisse comme ça. Ok. Bon, celui-ci, on le laisse comme ça. On va dupliquer. On duplique. Et on le met là. Quoique, pas besoin de le dupliquer maintenant. Attendez, on va faire quelque chose. Je vais supprimer ça. On va regarder ça. Euh, la somme on met une somme euh, clique dessus advance one week medium single class on va le copier la même chose on va pas se casser la tête euh, on n'est pas là pour faire du copywriting là on veut juste donner la forme au site donc medium Euh, je penteur. Ok. Medium. Medium. Single. Classe. C'est plus. C'est comme ça ou pas? Attendez. Ok. Medium. Single. Classe en dessous. Medium et j'ai pu voir que c'est en capital, single, bon, allez, on est du duel, class, et duel. On va mettre ça tout blanc, d'accord, il est tout blanc. On va centrer ça, quand tu veux, tu me laisses la main. Individual. Hop. on va prendre du texte élément du texte on descend je le mets là quand tu veux je vais mettre medium mais mais medium pur c'est pas vrai medium décidément Medium, on va le centrer celui-là et on va le mettre tout blanc aussi. Tout blanc, est-ce que je peux le mettre en gras Non, c'est moche. C'est moche en gras. On le prend comme ça, on le met là. Quand tu veux. Si je regarde, j'ai quelque chose de ce genre, il faut que ce soit incliné, italique, ok, donc voilà. Euh, le prix, bon, ils ont mis un peu d'ombre sur le prix, dollar en 25, donc on va mettre 25 euros, euh, 25 euros, 25 euros, on prend celui-ci, veux, 25 euros, euh, 182, 8, je ne sais plus ce qu'on avait dit hein, pour, pour la couleur avant, alors 182, 82, je ne sais plus là, 8, je suis pas sûr, je suis pas sûr que ce soit ça, hop, non c'était pas ça, euh, on va aller choper la couleur quelque part il est là tac 182 8 la couleur elle est où Au plan arrière plan il est là ok e182 a8 e182 a8 quand tu veux e182 a8 quand je clique dessus Et 182 1 et okay. donc là normalement je l'ai on va rajouter un peu d'ombre dessus qui doit être gris normalement Hop. Hop. Hop. Avec quelque chose de ce genre sélectionné d'accord on va rajouter encore On va rendre un peu plus gris. D'accord. Non. Non. Sélectionner. Là, c'est un peu plus voyant et c'est mieux. Donc, si on regarde ici, on va dire que c'est bon. On peut prendre du H2 si on veut, mais on va rester sur du H3. D'accord. On peut descendre un peu. Hein. Bon, on réduit complètement celui-là. Et on peut le centrer si on veut. C'est bon comme ça Après, on descend. On va mettre 1, 2, 3. Un peu de test. Ça fera pas de mal. Alors, si on veut, on prend du H6. Qu'est-ce qu'ils ont raconté ici Available to anyone, total, included, euh, never expires. Euh, valable pour tous. Bon, en gris, est-ce que c'est. Ouais, on va pas le mettre en gras. Allez, vas-y, là. Purée. C'est fatigant, truc. Euh, valable pour tous. Ok. Euh, serviette incluse. Serviette incluse. Euh, validité permanente. Validité per permanente. Bon, ouais. Non, mais attendez. Alors tout ça on n'est pas obligé nous de le mettre en gras mais en revanche on peut le mettre comme ils ont mis là un peu grise, hein. tout de ce genre ok du coup hein, ça donne envie de le mettre un peu gras parce que quand on le met gris on voit pas grand chose oh, hop c'est comme ça centré hop. et si on regarde en plus c'est marqué quoi donc du coup nous on va mettre un bouton ici on va mettre un bouton là-bas et euh, pour d'y acheter maintenant d'accord on met un bouton je vais enregistrer ça ok Alors, ce qu'on peut faire, ajouter un bouton, ajouter un bouton qui s'appelle "Acheter maintenant". Un bouton, ça doit être carré, être là. Okay. on change la couleur de bordure là voilà, où on va mettre sans bordure alors bordure je retourne là-dessus quand tu veux bordure sans bordure euh, effet à vous de voir si vous voulez créer un effet ou pas hein. bon, bon je vais faire sans effet je vire tout ça jeter maintenant et je vais l'écrire de toute façon bon l'écriture pour l'écriture on peut on peut s'amuser un peu s'amuser un peu le rendre un peu plus foncé euh, du blanc ou du noir je sais pas euh, je suis un peu euh, je suis un peu partagé là hein. bon allez on va mettre on va jouer un peu comme ça on va voir euh, mais ça va pas sortir bien ça allez on met du gris allez faut... du gris pour acheter c'est pas J'avoue là, je suis un peu paumé, d'accord Je suis un peu partagé, je ne sais pas ce qu'il faut. Je vais faire comme jeu de couleurs. Bon, noir, ça va mettre tout le monde d'accord. Ok, tac. Euh, la couleur du titre ici, on va l'appeler, on va l'appeler, on va l'appeler. Tout blanc. 22, 22. Montera, Montera, et ici on va mettre du 15. Si on allait acheter maintenant, le veux un capteur Acheter. Acheter. Maintenant. Parce que j'ai écrit. Puis on ouais, va ça. Maintenant. Maintenant. Ok. Bon, on mélange tout ça. On dirait que c'est gras mon Montera. On dirait que c'est gras, mais pourtant je l'ai pas mis gras. Alors, bon, peu importe. Comme ça. Ok. Et je peux centrer. Je peux centrer ça. Centrer. J'enregistre. Donc du coup, j'ai créé mon bouton. Qui ressemble à ça, ok Là, on va le dupliquer juste. On le duplique. On va le regarder avant de le dupliquer. On va aller regarder la version mobile pour voir si ça ressemble à quelque chose. Version mobile. Quand tu veux, tu me donnes la main. On descend tout en bas. Bon, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Okay? Donc, on va travailler sur ce truc là un peu. Déjà, on commence par la boîte. On l'agrandit un peu plus. Voici si... la taille. Oh, c'est pas vrai pas vrai je peux pas bosser dessus je peux pas bosser dessus ça je peux pas, je peux pas bosser dessus c'est le truc de, de mise à jour qui revient là c'est pas terrible là. ok je sais pas ce qui se passe mais euh, je pense qu'ils sont en train de faire des mises à jour donc euh... il y a des oh yeah. qu'est ce que j'ai fait Il n'y a rien qui se passe. Euh, la hauteur euh je dois avoir la possibilité au fait d'agrandir un peu plus le d'agrandir un peu plus le la boîte quoi mais pour l'heure je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire j'arrive pas parce que je suis pas obligé de je ne suis pas obligé de, de réduire euh, la largeur avant de, de voir ça. Quoi. Mais bon, on va faire avec pour le moment. Donc, je pense qu'ils sont en train de faire des mises à jour. Donc, euh, on ne va pas pouvoir en tirer grand-chose. On va faire comme on peut. D'accord Ça, c'est notre. Voilà, on est là. On est là. Et sur le bouton avancer en tout, tata tac ok on va faire un truc de ce genre jeter maintenant et celui-ci on le balance en haut et on a un truc de ce genre ce n'est pas vraiment c'est pas encore euh, c'est pas encore euh, parfait d'accord on doit pouvoir euh, retravailler un peu la boîte mais pour l'heure je pense qu'ils sont en ils sont à euh, moi ça je peux même plus bosser dessus là non Alors, il y a des ils sont en train de faire des mises à jour donc euh, euh, je peux pas faire euh, je peux pas faire grand chose en fait euh, donc on va pas trop s'amuser on va essayer d'avoir ce qu'on a fait pour éviter les surprises désagréables et on retourne dessus on retourne sur la version mobile parce que j'ai vu que le titre est en dessous du, de la boîte. On va remettre le, le titre au-dessus. Et après, on duplique on duplique ça. D'accord On duplique ça. On met… Euh vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Moline, moline, moline. Tu me donnes la main. Je travaille. Donc, celui-ci… Euh, bon, on va travailler ça après, on descend ici. Bon, C'est ça qui parle, on le met en haut, les petites récents est en haut. On donne un peu d'espace, ça donne ça. Tac. 30. On donne un peu d'espace en dessous, 15. Ok, et puis après le reste on duplique. On retourne là. Bon, ça là, c'est un peu trop. Euh, c'est un peu trop gras là. Mais bon, après, euh, il y a toujours moyen de, de changer le test, de mettre ce qu'on veut. Euh, je trouve trop gras du coup. Aussi. On va dire que ça, on va mettre autre chose. Hop. Alors, on va dupliquer ça duplique duplique et je duplique encore d'accord je mets ça là celui ci on va changer l'image qui est à l'intérieur On change l'image qui est à l'intérieur, donc on va être dessus. J'espère qu'on aura la main. Ouais, voilà, on pas la main. On a Pas la main. Euh, c'est ça que je vais mettre comme image. Ouais, on pas la main. Super, tout va bien. Ok, bah écoutez, non, je vais pas forcer parce que c'est des mises à jour. Euh, c'est des mises à jour et même si je force je vais pas avoir grand chose ok donc là je profite au moins pour faire ça tout ce que je peux faire celui-ci je le centre donc quand on aura la main on changera l'image euh, qui est au milieu donc, après vous avez compris le principe ça me donne ça me donne ça d'accord donc il suffit juste de changer l'image là de l'agrandir un peu plus bon on peut l'agrandir maintenant déjà euh pour l'agrandissement, on va jouer ici la hauteur: 620, 620, 620, 520, 520, 520, 600, on va mettre 600, peut-être? 680, bon. On prend ça, hop, on met ça. Et là, on remonte tout. Un peu comme ça ok donc euh, on va voir si on a la main maintenant pour changer la photo d'intérieur plan changer peut changer je retourne dessus tout top tout, tout. tac bingo donc là j'ai la main super donc là c'est fait je change tout ça et du coup j'ai créé ma bannière avec euh, avec les offres d'accord ça vous avez vu comment ça se passe maintenant on va continuer continue et ça va être quoi ça va être pour créer rajouter cette bannière et aussi celui d'en dessous celui d'en dessous je sais pas si je vois pas là les... Je vois pas l'intérêt de le rajouter, quoi, donc euh, on verra. Je ne suis pas très chaud pour, pour le créer. Je ne suis pas très chaud euh, sur la version JPEG. Ça ressemble à ça, en fait. Ça ressemble à ça. Mais bon, on va voir. OK, donc on se retrouve dans le prochain dans le prochain cours hein, pour, pour parler de l'autre bannière. À très vite.